Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une notion d'indexation qui s'appelle la couverture. On parle d'un index couvrant lorsqu'il couvre les besoins de la requête. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ici, j'ai deux exemples. Un exemple de recherche dans la table contact avec un nom égal Ferragoto. Je sais, je connais bien ma table contact, qu'il y a une seule personne qui s'appelle Ferragoto. Et donc, si je regarde le plan d'exécution, en faisant ici plan d'exécution estimé ou Ctrl L, je vais voir la stratégie qui va être utilisée par SQL Server. Elle est assez simple, d'abord une recherche d'index ici, où on va trouver dans l'index des noms, euh, la référence sur la ligne qui contient Ferragoto, et ensuite ici on va avoir une stratégie de boucle, ça veut dire en d'autres termes qu'avec toutes les références qu'on a trouvées dans l'index, on va ensuite aller faire une recherche de clés à ce niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bookmark lookup, une recherche dans la table. Cette deuxième partie, la recherche dans la table, elle est nécessaire parce que ici j'ai fait un select étoile, mais si par exemple je cherche le nom, je ne cherche que le nom, et donc quelle est la stratégie, Eh bien comme le nom se trouve déjà dans l'index, on n'a pas besoin de faire autre chose que de rechercher dans l'index, puisqu'on va avoir l'information qui nous intéresse dans l'index on n'aura pas besoin d'aller faire notre bookmark lookup dans la table, c'est logique. Maintenant, j'ai un deuxième exemple avec des lacroix. Ce deuxième exemple va vous montrer que la partie bookmark lookup est relativement pénible en fait. Si je regarde le plan d'exécution maintenant, je vais avoir une stratégie ici qui est de 50-50, mais en fait parce qu'on a un nombre de lignes estimées à 1. Alors là, j'ai un problème de statistique manifestement parce que, eh bien, j'en ai plus que ça. Je vais regarder mes statistiques sur le nom, ici, et effectivement, eh bien, écoutez, là, normalement, des lacroix, ça devrait être bon. Donc je vais regarder pourquoi je vais faire un with recompile. Option recompile, pour être sûr qu'il recompile bien la requête, et effectivement, donc j'avais un problème de plan qui devait être gardé en cache, simplement, ici, on a une estimation, vous voyez, de 93 lignes, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On fait directement un scan de la table. On ne va même plus chercher dans l'index, pourquoi Parce qu'on va avoir 93 références à aller chercher. Et ça, ça pose problème. Admettons que je force l'index ici. Je vais forcer l'utilisation de l'index. Je vais prendre dans les statistiques, l'index a le même nom, ce n'est pas un problème, et voilà. Et maintenant, je regarde le plan d'exécution. On me dit « Ah, tu m'as forcé à faire une bêtise, vous voyez ?» On a fait une recherche d'index et ici, on a trouvé 93 références, donc cette boucle imbriquée va devoir faire 93 itérations pour aller chercher 93 fois dans la table et ça coûte 99% de la requête. Donc là, j'ai un problème, je vais faire des opérations en boucle qui sont très pénibles. Donc qu'est-ce que fait SQL Server Il décide directement de scanner la table, ça lui coûtera moins cher que de faire ces 93 itérations de la boucle. Donc tout ceci, c'est un raisonnement qui est euh, existant parce qu'on doit aller chercher des informations dans la table. Mais si on n'avait même pas besoin d'aller chercher des informations dans la table, regardez par exemple, si je fais ceci, si je vais chercher que le nom, cette fois-ci, il me suffit de chercher dans l'index j'ai les informations dans l'index, d'accord, et alors si je regarde par exemple le nom et le prénom, qu'est-ce qui va se passer Eh bien cette fois-ci, je suis obligé de scanner la table à nouveau, pourquoi Parce que ça coûterait trop cher d'aller chercher dans la table 93 fois le prénom. Mais alors que faire pour améliorer les choses Prendre l'index des noms et ajouter ici le prénom. Alors oui, on peut l'ajouter ici, et ça s'appellerait de la couverture. On ajoute des informations qu'on trouve ici dans le select pour pouvoir couvrir les besoins de la requête, toutes les colonnes dont on a besoin, dans l'index. Mais en fait, il y a encore mieux, vous avez cette partie colonne incluse qui permet d'ajouter les informations qu'on veut avoir dans le select seulement au dernier niveau de l'index. L'index est un arbre, il y a plusieurs niveaux, et les niveaux intermédiaires sont utilisés uniquement pour la recherche, donc la recherche, c'est ce que je fais ici. Ça s'appelle la clé de l'index. Je n'ai pas besoin d'avoir le prénom aux niveaux intermédiaires. Donc je pourrais le mettre simplement au dernier niveau de l'index. Quand je fais un include, c'est exactement ce que je fais. Je vais ajouter ici la colonne prénom, seulement en include. Je vous montre le script hein, de génération. Ça fait ici un create index on contact, nom, avec un include de prénom. Je vous nettoie un petit peu tout ça. Donc on met ici dans la clé, et ici dans l'include. Bon, là, j'ai un petit peu tout cassé, mais c'est pour vous montrer le code, c'est pas très grave. Donc, si je reviens ici, en faisant un include, là je suis en train de recréer l'index, donc si vous faites ça en production, vous allez bloquer les utilisateurs pendant une fraction de seconde, et maintenant, si je regarde le plan d'exécution, je suis de nouveau sur une recherche d'index, je n'ai pas besoin d'aller dans la table, et donc j'ai un double avantage. Je ne vais même pas dans la table, donc je ne verrouille pas les éléments de la table, et puis deuxième avantage, eh bien, avec un SIC, une recherche dans l'index, j'obtiens toutes mes données et c'est très très rapide. Donc pensez vraiment à cette notion de couverture, ça veut dire que vous allez regarder dans votre requête, par rapport à une table, quelles sont toutes les colonnes qui sont mentionnées. Si elles sont mentionnées dans une closeware ou dans une jointure, mettez-les dans la clé, si elles sont mentionnées uniquement dans un affichage de Select, mettez-les en Include. Comme ça, vous allez couvrir votre requête. Évidemment, vous n'allez pas couvrir toutes les requêtes qui passent, mais vous allez essayer de couvrir les requêtes qui sont les plus sensibles, les plus utilisées, celles dont vous avez le plus besoin, de façon à optimiser globalement votre système.